64 ans, non, la retraite il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec que c'est pas gagné, les riches choqués, Mais les précaires vont crever, nous on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, c'est mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre, juste des petits salaires, un vrai système égalitaire pour les ouvriers, respect des pénibilités et pour les femmes qui triompirent, qui l'égalité et la fin de la misère des salaires, leur permettre de travailler sans les bambins à s'occuper et pour tout le monde, jeune comme vieux, une retraite juste et solidaire.